À la fin du premier siècle de notre ère, une main inconnue d'ailleurs, a rédigé ce chapitre 21 de l'évangile de Jean qui vient clôturer finalement les quatre évangiles. Sans doute, nous avons là un résumé de la foi de la communauté joannique, de la communauté de Jean, à peu près à cette époque. C'est un moment qui est un moment crucial parce que la fin du premier siècle... C'est le moment où disparaissent finalement les témoins oculaires de, de l'annonce du salut. Ils meurent euh, soit de vieillesse, soit parce qu'ils ont euh, été persécutés. Et puis, c'est le début de l'Église, début de l'Église qu'on appelle à ce moment-là l'Église apostolique, donc les premiers, les premiers temps vraiment de, de l'Église. Donc, c'est un passage qui est quand même extrêmement intéressant du coup pour, pour cela. La bonne nouvelle du salut y est exprimée pour, euh, pour le moins, de trois manières. Trois manières qui nous concernent véritablement toutes et tous aujourd'hui euh, et sont vraiment d'actualité. Il importe donc, au-delà de ce récit euh, qui est très souvent symbolique hein, dans l'évangile de Jean, il faut faire bien attention, même dans les autres évangiles aussi, que derrière la parole qui peut nous sembler... Parfois très simple, il y a en fait euh, des idées qui sont extrêmement fortes et des vérités éternelles. Alors tout d'abord, tout d'abord c'est le premier aspect de la bonne nouvelle dans ce texte, tout d'abord il y a ces hommes qui sont là. Ils y sont quasiment tous, on les connaît bien, et, ils nous sont très très familiers et on a souvent du mal à se les représenter. Il y a d'abord Pierre. Alors Pierre, c'est le grand Pierre, hein Saint-Pierre de Rome, etc. Enfin bref, c'est un personnage considérable, à juste titre d'ailleurs, mais, mais Pierre, euh, c'est quand même un, un gaffeur. Euh, il n'en rate pas une. La plupart du temps, euh, lorsqu'il prend la parole avec Jésus, pendant l'annonce du salut, hein, pendant que Jésus prêche, euh, eh bien, il se trompe souvent. Il est violent, personnage violent. Pour euh, l'Évangile, c'est assez curieux. Alors qu'on presse l'amour, etc., de voir que Pierre, peut-être le principal des disciples, est armé et va couper l'oreille du, du serviteur du grand prêtre au moment où on arrête Jésus. Et puis en plus, vous le savez, Pierre va renier. Il va renier Jésus au début de la Passion. On ne peut pas dire que ce soit un exemple à suivre. Pourtant c'est Pierre. Alors l'autre, c'est Thomas. Thomas, c'est celui qui doute. Celui qui veut toucher Jésus, il euh, faut bien voir que dans les mains, il y a bien la marque des clous. Ce n'est pas terrible non plus. Mais c'est vrai que le doute est assez intéressant, parce qu'il fait, fait réfléchir, il en cause. Et je rappelle que nous avons des confessions deux fois, c'est-à-dire que le foi, la foi implique le doute. Nous, disons, nous ne disons pas « je sais que Dieu existe, mais je crois que Dieu existe. » Il y a une ouverture là qui permet peut-être la liberté, la réflexion et, et peut-être la variété des approches aussi. Dans tous les cas, ils doutent. Ah, quant à Jacques et Jean, les fils de Zébédé, ils ne sont pas tristes non plus. Parce que ces, ces deux garçons... Euh, veulent toujours la première place ils le disent dans l'évangile ils voudraient être assis à la droite et à la gauche du Seigneur alors là aussi c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attend de la part de ces très grands disciples hein. tous ces gens là, Pierre et compagnie on les appelle les colonnes du temple il ne faut pas l'oublier donc Thomas qui doute alors il y a Nathanaël qui est évidemment l'homme de la loi qui sauve un peu le groupe hein, euh, finalement. puis il y a ces deux inconnus ces deux inconnus qui sont mentionnés là, on les retrouve aussi dans l'évangile de Luc, voyez, les fameux compagnons d'Emmaüs, qui hein descendent après la mort de Jésus, ils descendent de Jérusalem à Emmaüs et Jésus les rejoint et fait route avec eux. Et puis, euh, ils sont mentionnés aussi dans l'évangile de Marc, euh, comme, allant, comme étant deux disciples qui vont à la campagne, dit l'évangile. Alors c'est intéressant tout ça, ce que je vous dis, pourquoi Parce que euh, ces exemples, qui ne sont pas des exemples de, vraiment de perfection, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la plupart d'entre eux, ou qui sont des gens inconnus, eh bien ça nous permet de nous reconnaître en eux. Si on ne se reconnaît pas en Pierre, ce que je comprends, par exemple, tel que je, je l'ai décrit là, à ce moment-là de l'Évangile, eh bien euh, on peut se reconnaître dans un de ces deux individus qui est inconnu. Et ça C'est intéressant. Je crois que c'est intéressant parce que l'évangile ne demande pas la perfection. Heureusement, parce que nous ne sommes pas parfaits, jusqu'à preuve du contraire. Mais je trouve que la bonne nouvelle, la grâce, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de s'entendre dire que finalement, même si nous, on n'est pas tout à fait au point, même si on n'est pas tout à fait parfait, même si on dit des bêtises, etc., eh bien, il y a tout cet amour de Dieu qui est quand même, pour nous, quelle que soit notre manière de faire, de vivre, notre appartenance, etc., ça, c'est cette grâce qui est universelle, qui touche toute personne ici-bas. Et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Nous n'excluons personne. Chaque personne a de la valeur, une valeur suffisante pour pouvoir être sous le coup de la grâce. Même les gens que nous n'aimons pas. Et je sais que nous avons tous des gens que nous n'aimons pas. Ce serait quand même une très grande nouvelle si certains n'étaient pas dans ce cas. De fait, Jésus dit euh, la parabole de la brebis perdue, hein, ce qui l'intéresse, c'est cette centième brebis qui est perdue, il ne faut pas la perdre, donc euh, il va la chercher, et ainsi de suite. Jésus était venu pour, non pas les biens portants de la maison d'Israël, comme il dit, mais pour les autres, bien évidemment. C'est le signe d'un amour qui touche tout le monde, et c'est bien là le, la première annonce de la bonne nouvelle dans ce texte. Il y a un deuxième aspect qui est aussi intéressant, c'est que les hommes de ce texte sont des pêcheurs du lac de Tibériade. Ce sont des pêcheurs professionnels, connaissent bien, euh, bien leur affaire. Les fils de Zébédée euh, possèdent une entreprise qui, euh, qui compte des ouvriers même. Donc on a affaire là à une PME carrément du lac de Tibériade. Donc des gens qui savent ce qu'ils font, qui sont à leur affaire. C'est en plus euh, le pays de Jésus d'ailleurs. Euh, Nazareth n'est pas très très loin de, euh, du lac de Tibériade. Et euh, vraisemblablement que Jésus enfant a dû être attiré par l'eau du lac et a fréquenté ces lieux très tôt. Ensuite nous savons qu'il a prêché lui-même au bord du lac. Il y a un épisode fameux où il est sur la barque et la foule est sur la rive et avec l'écho sur l'eau. Bien, toute la foule peut entendre Jésus, il n'a pas besoin de micro pour cela. Et ça, c'est intéressant parce que ça va se passer là sur le milieu du travail de ces pêcheurs, de, de, finalement de leur, leur espérance, de leur espoir. Ils, vont, ils espèrent le lendemain matin euh, revenir sur la berge avec Pierre qui les a entraînés là, euh, avec un petit peu de poisson pour pouvoir faire vivre leur famille, évidemment. C'est leur milieu de vie, leur quotidien. Ça aussi, c'est un aspect de la bonne nouvelle. La parole de Dieu, dit l'Écriture, n'est pas loin, elle est vraiment dans ton cœur. On traduit souvent dans ton cœur, dans le Deutéronome, c'est là où il y a cette parole. En fait, elle est dans, ton, dans ta jugulaire, dans ton sang qui passe là. Je veux dire, elle est vraiment en toi. Elle n'est pas trop, dit la, le texte du Deutéronome, parce que tu n'irais pas la chercher là-haut. Elle n'est pas trop basse non plus, sous terre, etc. Tu ne pourrais pas l'atteindre non plus. Elle est vraiment en toi. Elle est vraiment dans notre vie, là où nous sommes. Elle est là, en ce moment, véritablement en nous. Et je crois que c'est tout à fait important de le souligner avec le Deutéronome. La parole est dans ton cœur, véritablement. Alors ça, c'est le deuxième aspect. Quoi que nous fassions, et où que nous soyons, eh bien, nous sommes atteints par cette bonne nouvelle. À nous de saisir euh, sa présence. Mais non seulement elle se trouve dans la vie quotidienne, je dirais dans ce lieu de travail pour les pêcheurs, puisque c'est l'histoire du moment, mais elle se trouve aussi à des moments difficiles. Elle se trouve au cœur du monde et dans la nuit des hommes, même dans la nuit, dans la difficulté. L'évangile de Jean, comme je vous le disais, est très très symbolique. Et la nuit signifie très souvent la mort. Quand on lit la Bible, il faut faire attention à ce détail. De même que le lac, le lac, s'il nourrit les disciples, n'est pas un lieu très très facile pour les Hébreux. Dans le fond du lac, hein, véritablement, on rejoint le shéol, c'est-à-dire le, le lieu de repos des morts. Donc le fond du lac, ce n'est pas très très très engageant. Et de même que quand on lit l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, on remarque que les monstres de l'Apocalypse sortent de l'eau, sortent de la mer. Les sémites, les hébreux, ne sont pas des gens qui sont très à l'aise avec l'eau en dehors de ce groupe de pêcheurs. Donc du coup, euh, il y a là toute une symbolique qui nous dit, attention, là on est dans une ambiance de mort, une ambiance qui est négative. D'ailleurs, dans les évangiles, là aussi, euh, nous sommes avertis de cela lorsque Jésus marche sur l'eau, par exemple. On se demande pourquoi Jésus marche sur l'eau comme ça, hein, quel intérêt ça a finalement de marcher sur l'eau. Or, en fait, lorsque Jésus marche sur les eaux du lac de Tibériade, il nous dit ni plus ni moins qu'il est en train de dominer finalement, c'est les éléments. Il est en train de dominer la mort, finalement. Il annonce ainsi sa résurrection, ni plus ni moins, de même que lorsqu'il calme la tempête. On a à peu près la même symbolique qui est là. Donc on est avec ce récit dans, dans, un, dans une ambiance qui est quand même extrêmement difficile. Lorsque Pierre dit « je vais à la pêche », eh bien, il ne peut pas savoir qu'il va entrer dans cette ambiance difficile, un peu morbide. Avec une pêche infructueuse, euh, finalement, il va falloir rentrer bredouille, rien à donner à sa famille, rien à vendre. C'est un échec, c'est la nuit, c'est la solitude sur le lac. Aller à la pêche ne produit rien. Pourtant, au matin, quand tout semble perdu, finalement, il y a quelqu'un sur la rive, quelqu'un qui va se révéler par la parole. C'est bien là le troisième aspect de, ce, de cet aspect de la bonne nouvelle. Jésus n'est pas reconnu dans un premier temps. Alors, ça, ça ne nous étonne pas. D'abord, l'incroyable peut-il se passer Je pense que si nous avions été à la place de ses disciples, après la mort de Jésus sur la croix, de le voir vivant au bord du lac, très honnêtement, je ne sais pas si on l'aurait reconnu. Dans notre tête, on n'était peut-être pas préparé à cela. Pourtant, pourtant, plusieurs textes vont dans ce sens. On a du mal à reconnaître Jésus comme cela. Rappelez-vous, les compagnons d'Emmaüs, dont je faisais référence tout à l'heure, qui descendent de Jérusalem à Emmaüs après la mort de Jésus, ils marchent, discutent entre eux, etc. Jésus les rejoint et fait route avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. De même, alors là c'est encore plus extraordinaire, Marie, quand elle est au tombeau, dire qu'elle va apporter quelques aromates là pour euh, euh, encenser Jésus un petit peu, et elle, euh, elle voit le tombeau vide, elle voit Jésus qui est à côté d'elle, elle ne le reconnaît pas, elle le prend pour le jardinier, elle lui dit, si tu as pris le corps, dis-moi où tu l'as mis, j'irai le chercher. Et donc les compagnons d'Emmaüs, Marie qui pourtant est très proche de Jésus, puisqu'elle va l'appeler après « rabouni », c'est-à-dire par un nom indifini, un dé, un, un diminutif affectif. Les disciples du bord du, du lac sont dans la même situation. Ils ne reconnaissent pas Jésus. C'est une question qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut pour que Jésus soit reconnu Eh bien, je crois que ce qu'il faut, c'est la parole. La parole qui fait écho à nos paroles, qui fait écho à ce que nous avons vécu à un moment donné ou à un autre. La parole... Dans Jean, c'est le logos, le fameuse, cette fameuse parole qui est là dans le prologue. Le commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu et tout fut par elle. Rien de ce qui fut ne fut par elle. Elle était la lumière du monde, la lumière des hommes. C'est la parole, la parole qui est créatrice, qui donne du sens et qui interpelle évidemment la parole qui est Dieu aussi. C'est cette parole qui répond finalement aux appels muets, secrets de notre âme et de nos vies. Alors tout d'abord, cette parole se manifeste d'une manière assez intéressante. Hey, « Hé, les enfants !» C'est intéressant. Là aussi, les enfants, ce n'est pas neutre. Jésus, dans l'Évangile, dit ceci. Hein, « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme eux. » Pourquoi les petits-enfants sont-ils comme ça privilégiés dans le royaume de Dieu Certains sont très sages, comme celui qui est présent aujourd'hui. Mais s'ils sont comme cela des élus, c'est parce qu'ils sont dépendants de leurs parents, comme nous sommes dépendants de Dieu. Et s'ils sont des élus, c'est parce qu'ils ont confiance en leurs parents aussi. Comme nous avons confiance en Dieu. Ils sont des images. J'allais dire miniature, ça peut bébête hein, de dire ça. Mais ils sont des images de, du croyant, finalement, parfait, tel qu'il devrait être, c'est-à-dire dépendant de Dieu, en, en ayant conscience de cette dépendance, et puis ayant confiance en Dieu. Et les enfants, c'est le signe d'un amour parental, finalement. Moi, je ne me permettrais pas de vous dire, et euh, hey, les enfants, en vous parlant comme ça. Je veux dire. Je ne sais pas s'il y a des pasteurs qui le font, même si on a beaucoup d'affection pour nos paroissiens, on ne se permet pas comme cela de les appeler comme on appellerait des petits-enfants. voilà. Mais Jésus le fait, et je trouve que cette tendresse qui s'exprime là est le signe déjà de quelque chose qui, pour ces hommes qui sont dans la difficulté, va faire écho en eux. Ça va peut-être les faire progresser, comme ça progresser sur la route d'Emmaüs quand Jésus marchait avec ses disciples qui ne le reconnaissaient pas. La parole, elle est là. Les paroles, elle est là, elle, est, elle va permettre à ces hommes d'être remués, je veux dire. Ça va les faire réfléchir, ça va les décaler, les déranger d'une certaine manière. Parce que Jésus leur dit Est-ce que vous avez à manger Alors que Jésus sait qu'il n'y a rien dans la barque. Est-ce que vous avez du poisson Précisément. De quelle nourriture parle Jésus Jésus pose ici cette question, parce que les disciples vont dire, évidemment, on n'en a pas. Non, on n'a rien à donner, évidemment. En fait, ils sont nus. Jésus pose une question pour faire prendre conscience aux gens qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. De quoi parlez-vous sur la route, là, les deux compagnons d'Emmaüs et les compagnons répondent de manière basique aussi, euh, « ah, Tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci. Hein hein » Ils remettre un peu Jésus à sa place, pas enfin, vraiment. Voilà. Hein Et euh, Jésus dit à Marie, euh, « Qui cherches-tu » Pareil, des questions qui sont très simples, mais qui pourtant remettent en cause véritablement. « Est-ce que vous avez à manger ?» Non. Alors on est réduit là, finalement, renvoyé par ces questions à notre petitesse, notre finitude, à ce que nous sommes. C'est pour ça que il y a ce détail qui nous dit que Jésus est nu. Il est nu comme Adam lui-même était nu face à Dieu. Hein il est réduit, l'être humain face à Dieu est réduit à sa plus simple expression, si je puis dire. Véritablement, en fait, la question de Jésus qu'elle a pour nous faire prendre conscience de ce que nous sommes, de ce dont nous avons besoin des uns des autres. En fait. Lorsque Jésus parle de nourriture comme cela sur ce bord du lac, il parle d'autre chose que la nourriture matérielle. Il parle d'autre chose de la nourriture matérielle parce qu'en grec, le poisson, ça se dit ictus. Et que ictus, en grec, c'est l'anagramme de Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Voilà. Et ça, lorsqu'on lit l'évangile de Jean, en particulier, il faut y faire bien attention, parce qu'il y a souvent ces deux niveaux, un niveau basique du quotidien, et puis un niveau symbolique qui s'exprime à travers euh, le niveau basique dont je parle. Est-ce que vous avez du poisson en vous Est-ce que vous avez de, de l'ictus Est-ce que vous avez du Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, en vous C'est ça la question que pose Jésus à ses pêcheurs du bord du lac. Et ça me semble extrêmement important, et voire fondamental, aujourd'hui, parce que là, il y a un aspect de la bonne nouvelle, c'est le troisième aspect, hein, qui est tout à fait nécessaire, il faut le rappeler. L'être humain n'est pas d'une seule pièce, d'un seul aspect. L'être humain n'est pas mécanique n'est pas une, la combinaison d'un certain nombre de fonctions comme cela, qui marchent, hein, voilà, qu'on va dépioter, qu'on va analyser, etc., réparer, augmenter, etc. Hein, depuis le XVIIIe siècle, et depuis la, la philosophie d'hommes comme la maîtrise, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, avec le transhumanisme, on veut nous faire croire que l'homme est mécanique, en gros. Mécanique vivante, certes, mais mécanique. Dire qu'il n'y a rien d'autre, qu'on peut le bricoler, l'augmenter, le transformer, aussi au gré des, des fantasmes de puissance des uns et des autres. Or, l'homme n'est pas ça. L'homme n'est pas une mécanique vivante, certes, comme je dis, pas plus qu'il est euh, matérialiste, pas plus qu'il est un être de consommation, qu'on peut consommer et qui va consommer. Nous sommes bien plus que tout ça. Il y a en l'homme quand même de la conscience, il y a l'esprit, il y a l'âme en l'homme. Et il y a évidemment ce... C'est ce, ce, ce, ce poisson, ce tictus, ce Christ qui habite en l'homme, le christique. Et Je crois qu'il y a, grâce à cette présence euh, de Dieu dans le monde, de Dieu dans l'être dans humain, hein, je crois que l'esprit du Christ habite aussi l'être humain, quel qu'il soit. C'est pour cela que, eh bien, les disciples vont pouvoir entendre la parole qui surgit à ce moment-là véritablement et qui leur dit ⁇ Jetez le fil ailleurs Jetez le filet ailleurs. Pourtant, ces types, hein, ils connaissent bien le lac, hein, puisque je vous ai dit que c'est une entreprise de pêcherie pour certains d'entre eux, dire, et ils, savent, ils savent où sont les bancs du lac, où sont les bancs de poissons du lac, il n'y a pas de problème. Dire, donc, Ils avaient jeté les filets là où il fallait jeter les filets. Dire. Mais non, ça ne marche pas. Jésus leur dit... Et les enfants, est-ce que vous avez de quelque chose en plus là euh, Est-ce que vous avez euh, ce, ce poisson Est-ce que vous avez cette puissance en vous Jetez des filets ailleurs. Jetez les filets. Ils le font. Tout ça, ça c'est fondamental. Parce que c'est quand même faire de nous des êtres de liberté, véritablement. Il faut se remettre en cause. Il a fallu que ces hommes se disent « attention » d'une manière ou d'une autre. Oui, bon... Euh, il nous, dit, il nous dit de jeter le filet ailleurs, d'accord, c'est bien. Mais le faire, ce n'est pas si évident que ça. Il faut une certaine force pour pouvoir le faire, et il faut une certaine liberté. Il faut se dire que la barque qui nous protège, notre cocon, est là, non. Il faut véritablement jeter le filet ailleurs, et à un moment donné, il faut aussi débarquer de la barque. Il faut sortir de cette barque, abandonner véritablement ce à quoi nous tenons, ce qui nous protège. On rappelle que la philosophe Anna Arendt euh, nous dit que la première des libertés, peut-être la plus importante, c'est la liberté que nous avons par rapport à nous-mêmes, à nos idées, à nos fantasmes. C'est difficile hein, de, de dire, mince, de dire là, il faut que j'abandonne ça parce que j'y tiens, ça m'a fait vivre, c'est intéressant, je l'ai reçu en héritage, etc. Mais je vais l'abandonner puis je vais aller ailleurs, je vais jeter le filet ailleurs. Il faut une certaine force de liberté. Or, pourtant, cette force, elle est là. Cette force, elle est là. Elle dérange, certes, elle remet en cause, certainement, mais elle est là. Christ est en nous. C'est ce que dit le texte. Le poisson, vous l'avez en vous, il est la force qui vous anime. Il est la force qui vous anime, il est la force de liberté qui fait qu'on peut chercher ailleurs. On l'a bien vu tout à l'heure, il y a quand même trois adultes qui sont présentés devant nous, ils sont d'ailleurs encore présents ici, ils ont choisi un ailleurs aussi. Ils, sont à, ils, ont, ils ont cherché parce que il y a 15 ans, 14 ans, comme je disais tout à l'heure, ils auraient pu très bien demander comme ça, bon, on voudrait rentrer dans l'église protestante, etc. Voilà. Non, ça a pris du temps. Il faut une forme, forme de liberté pour pouvoir entrer comme cela dans l'église lorsqu'on vient d'une autre église. C'est une forme de, de liberté et de force. Christ est en nous. C'est lui qui fait que nous pouvons, que nous avons un une sorte de pouvoir, si je puis dire. Et puis, Christ est sur la berge. Il est là et il nous attend. Il appelle, finalement, venez. Il est en nous et en dehors de nous. Il nous donne la force et il nous appelle. Et il nous donne du sens. C'est le christique qui surgit, ainsi, comme ça qu'on l'appelle. Alors, effectivement, malgré tous les malgrés du monde, malgré les difficultés, Malgré la nuit, les échecs, malgré ce que représente le lac, et ainsi de suite, malgré tout cela se lève l'aurore, l'aube d'une journée nouvelle, avec des hommes nouveaux, finalement, qui sont pleins des richesses spirituelles, de la force qui est en eux, et qui sont prêts pour se lancer dans la vie, porter un témoignage important. C'est le sens de ces fameux 153 gros poissons. On ne sait pas très bien pourquoi 153. Il y a eu des pages qui ont été écrites là-dessus par les commentaires des bibliques. dire Mais elles ne s'accordent pas les unes les autres. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et que ce beaucoup signifie que le travail de ces hommes-là, ça va être la mission. La mission pour récupérer tous ces poissons, hein, qui sont des beaux poissons et des gros poissons. Alors, c'est la journée qui commence. Une nouvelle journée qui est là avec la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine qui est assez intéressante, parce qu'elle est à la fois le pain, mais ça on est habitué au pain, de dire, et il y a le poisson, le fameux ictus. On est vraiment dans la Sainte Seine. Ça nous est bien signifié de manière tout à fait simple, sans problème. Je crois qu'il y a là les deux manières, ou deux manières de dire hein, le, le royaume tel qu'il est, qui est un royaume de lumière, finalement, de nourriture, et finalement un royaume de l'espérance, dans la nuit de nos vies, quand il y a la nuit. Alors l'eau pointe toujours ses rayons, malgré tout, les malgré du monde. Comme je dis, je me souviens d'un pasteur Ducrot qui était pasteur à l'oratoire et qui, un, un jour de catéchisme, euh, ça remonte lent à un... <rire> vous avez dit, vous savez, dans une, dans une journée de pluie, maussade, il y a toujours un petit moment où il y a un petit coin de ciel bleu. Il faut le garder il faut avoir la force de garder ça. De regarder, pour en vivre précisément de cette lumière qui va poindre à travers les nuages. Alors, avec cette force, avec cette lumière qui est là, avec cet appel aussi du Christ extérieur à nous et qui nous appelle à aller vers lui, à aller vers le monde, Pierre dit Je vais à la pêche. Et Jésus dit Jetez vos filets, jetez vos filets, jetez-les ailleurs, à droite. Et puis il dit aussi, et les enfants, et les enfants, je suis avec vous. Vous avez du poisson dans la barque, vous avez du poisson dans vos cœurs. Je suis dans vos cœurs. Alors, finalement, toutes et tous présents ici, et vous autres aussi présents par la magie des ondes, des ondes à des kilomètres à des kilomètres, eh bien, toutes et tous, allez en paix, parce que le Seigneur est avec vous, en vous. Et il vous appelle sans cesse, il vous relance sans cesse. Amen.